Ok, alors on regarde cet arbre ouais. qui est en mauvais état. Oui, bah on voit qu'il a souffert, on voit qu'il lui manque une partie de l'écorce en bas. Donc c'est un pommier euh, dont la peau, dont l'écorce a été brûlée. Alors brûlée par quoi Donc il faut savoir qu'il ne faut rien mettre en contact avec l'écorce du pommier. Et sur ce pommier-là, il y a eu de, des cendres de bois, de feu, vous savez. Okay. Parce que dans les cendres, il y a beaucoup de chaux, il y a du de, de calcium. Donc okay. j'avais dit, je n'aurais mis. Et puis on a eu le long de l'arbre et ça a brûlé l'écorce. Oh, ouais. Donc il ne faut pas mettre d'écorce. Il ne faut rien mettre le long de l'écorce. Okay. Pas de fumier, pas de rien. Même le fumier, ça brûle l'écorce. Parce que des fois, il y en a qui ont dit qu'on badigeonne l'écorce de chaud, de fumier pour. Euh... Ouais, mais c'est dilué. Oh. Ouais. Tandis que là, vous prenez de. La... Des cendres, ça brûle, ça brûle, ça brûle l'écorce. Okay. Donc c'est ce qui est arrivé à cet arbre-là. Du coup, cet arbre-là, vu l'état où il est, il faudrait le, le remplacer Pour l'instant, je vais le laisser. Bon, on va voir comment ça fait, parce qu'on voit quand même que l'écorce, a tendance à reprendre de le dessus. Ah, ah oui, ça pourrait. Bah, bon, voilà. Après... Euh, le tout, c'est qu'il n'ait pas d'attaque de Campagnol non plus. Mais bon, ça n'a pas l'air. Est-ce que tu peux nous expliquer comment tu as planté tes arbres Oui. Donc. La préparation de sol je pense. Ouais, bon, déjà. Bon, ici, comme c'est hein, une replante, c'est replantation dans l'existant, donc on a repris les lignes existantes. Hein. D'accord. Donc on s'est réaligné sur tous les anciens. La distance Donc on est en 10 mètres, 10 mètres. D'accord. Donc, hein. donc ça fait 100 pommiers à l'hectare. D'accord. Donc après avoir tracé, j'ai mis un, un jalon, hein. et après un mini-pelle. On fait un trou de 20 mètres carrés, on enlève le gazon, qu'on met sur le côté. Et après on enlève toute la terre euh, sur 20-30 cm. Suite à ça on reprend de la terre dans le fond mais qu'on détasse en fin de compte et puis qu'on remet dedans aussitôt. Donc euh, en principe on dit qu'il faut planter à Sainte-Catherine, mais bon souvent on a nous, c'est plutôt au mois de mars hein, qu'on plante. Donc pour la plantation euh, mise en place du tuteur avant de planter. Normalement, c'est là, c'est des tuteurs de 2 mètres, ouais, des 8-10, mais normalement, il faut ouais. 2 mètres 50. Ouais. Mise en place du pommier avec euh, le point de greffe euh, bien supérieur au niveau du, du sol. Après, mettre un lien pour pas qu'il bouge non plus. Et puis après, mise en place du corset. Alors, le corset, là, c'est un corset 5 branches. Vous avez des corsets 7 branches, 10 branches suivant si c'est des moutons, si c'est des chevreuils. Si vous avez, voilà. hein. Donc, moi, c'est des 5 branches. 5 branches, c'est parce que c'est des vaches Oui, c'est suis euh, sûr. 5 branches, l'avantage, c'est peut-être de pouvoir y rentrer le sécateur Oui, exactement aussi, parce que quand vous avez des gourmands, tout ça, vous avez la possibilité, parce que s'il faut l'ouvrir à chaque fois. Ah. Parce que là, je vois, c'est vissé. Hein. Oui, c'est vissé, oui. Oui, là c'est des vis. Bah, la première année, j'ai j'avais mis des clous, mais c'est pareil. Bon, après, on change. Hein. Donc là, c'est des vis en inox. Hein. Vous n'avez pas mis de cage anti-campagnol Non, pas du tout. Okay. Pour l'instant, on va dire. On touche du bois. Bon, alors <rire> <rire> Non, non, sur euh, même le même beau, hein, parce que tout le bois, il euh, n'y en a pas. Hein. Oui. Bah, après. Euh... Quand on en plante de, de trop, je veux bien, mais quand on en plante euh, 400, euh, mm -hmm. hein. Combien de temps ça a pris Combien d'argent, si c'est pas indiscret bah, euh, bah, 5 000 bah, ça, vous Un pommier, il faut compter 35-40 euros, le pommier. Ouais. Vous prenez la protection, elle vaut 7-8 euros. Ça dépend le nombre de branches, facile, enfin, si, si c'est plus, hein, même. Bref, vous avez le tuteur. Bon, le tuteur, c'est pas... Hein, en tout, vous comptez une cinquantaine d'euros. Hein. Sans sa manœuvre, hein, je pense. Ouais. Hein. Donc x100, ben, voilà, on arrive à 5000 euros. Et là, pour planter les 100 arbres, vous avez mis combien de temps oh, ben Là, j'ai mis, je sais pas, euh, 3-4 jours, 2-3 jours. 3. Bon, après, ça dépend, parce qu'avec la ferme, on est occupé aussi euh, d'autres ouais, choses. Est on n'est pas, pas à temps plein. Ouais. Hein. Par contre, là-bas, on a mis... Parce que là-bas, bien sûr, il y en avait beaucoup, donc il a fallu quand même s'organiser autrement. Ouais. Hein. Donc l'année dernière, on a mis 300, plus de 300, on a mis une semaine, bonne semaine à deux, deux, trois. Donc il n'y avait plus qu'à planter, le tuteur, tout était déjà mis en place avant, Les jours qu'on a planté, voilà. Et sans mettre le corset, le corset, ah, je, je les ai mis encore après, donc c'est encore du temps en plus. Ouais. Et le corset, là, ça, ça supporte alors la... les vaches Parce que là, je, je voyais une vache là, qui se grattait sur ouais. l'arbre et tout. Ça, ah ça, oui, mais... Euh... Ouais. Il y a des piquants. Ah, ah bah oui, ça suffit. Même ah bah ouais, bah nous, il faut faire attention hein, parce qu'on évite. Euh, hein. Ça vite la peau. Ah, ouais. Bon, d'abord, on le voit. Hein, ils ont, les pommiers, ça fait depuis 2010, ça fait 7 ans. Et puis, ça tient bien. Ouais. Hein. Après, il faut surveiller la pousse quand ça pousse. Après, il faut les desserrer pour pas que ça blesse l'arbre. Comment tu desserres hein. Ah, bah après, on dessert, on dévisse. Hop, et puis on le met ah plus ouais. là, ici. Oh, voilà. hein. okay. Mais pourquoi tu ne le mets pas tout de suite très large euh, non, parce que il faut que ça maintienne, parce qu'après, ça va, ils vont plier dedans, tout ça, il faut que ça soit serré quand même au début.